Ça ah, il, va, il, arrive, il arrive, il arrive, il arrive, Monsieur Lee, vite vite vite, vite. je dois vous prévenir. Monsieur Lee, monsieur... <rire> il va battre. A stop frère. Monsieur Lee, monsieur Lee, je dois vous parler vite. Alors, quel est le topo, monsieur Ah oui, c'est pas la race. Donc euh... Merci, je... euh... Attendez, excusez-moi. Je sais pas, Menace sur agent. Il... En fait, il est cousin, il doit faire une attaque, là. Genre pour diviser les flics. Euh... Pas de se répéter, le mec il a présenté, il a présenté un coup de temps. Oui, abandon. désolé, je vous écoute. <coughs> non, non, non, c'est bon. Euh, là, j'en étais à vous euh, voulez voir les caméras de certain. surveillance. Oh, tu lui as dit qu'ils avaient débranché. Bah oui. Oh, mais un crâne. Attends, je lui ai dit. Ah, je sais pas, il a dit euh, vous vouliez vérifier les caméras de surveillance. Ah oui, c'est vrai. C'est supérieur à 20 km/h. Ah, il t'a mis le truc max. Oui. Ah, mais mamie, il m'a mis. Tu veux que je regarde mes amendes Je vais te mmh. dire, j'ai combien d'amendes 5000, 2000. Je suis à plus de 25 000 euros Mais c'est. Euh, on a les caméras dans les couloirs, pas dans les cellules. Oh, le fils de pute, il ment. Mais même, il y a une caméra qui a bien filmé avec tabasse Moi, d'après ce que j'ai compris. Euh, gros, j'en ai marre. C'est un, ma... un accident. Ah, euh... Ça fait la troisième fois qu'on m'interroge. Bon. <rire> oh, le fils de pute. Ah oui, c'est une merde, c'est merde, c'est une ah, ah, merde. trop oh. cool. Dois-tu Ah, ah, petite pute. Oh, allez hop, je suis mort. Oh. J'ai fait un malaise. Oh, Socor. Ah, ah, ils sont pas les couilles. Fait... Oh ah, j'ai le diabète qui se le je... Parce que vous leur avez fait encore à mon fils, vous avez encore tapé dessus. Ah petite pute. Oh ah, putain qu'est-ce ah, qu'on oui. est bien euh... en zonzon -Zon. Moi j'ai ce que je te raconte En vrai si tu bêtons c'est descendre La prison ça rend pas plus fort ça fait perdre tu n'es beaucoup de temps, de temps. Ah ah merci Putain a... quest ce qu'on est bien en Zon zonzon Moi j'ai ce que je te raconte que mon bon, que mon agent euh, a accidentellement euh, <rire> endommagé le crâne de votre client. Accidentellement Va falloir arrêter de mentir. Par contre, l'autre derrière avec les murs, tu parles comment là Hi, just another quick tip on your uh, Windows machine. If you click Alt F4. C'est vous qui êtes en train de parler là, pendant que je suis en train de parler avec l'avocat de Bien votre fils. Oui. Donc, alors je vais vous demander de vous taire, s'il vous plaît. Parce que là, c'est l'affaire de votre fils. Donc, si vous voulez aggraver le cas de votre fils, continuez à me saouler. D'accord. Il veut pas que j'écoute, mais mec, les... enfin, c'est genre les murs d'une cellule. Il a cru, c'était quoi Quadriple isolement euh... Mec, il a cru, on était où là C'est un commissariat, gros. On devrait pouvoir entendre. Et toi, tu peux clairement entendre, il y, a... y a des barreaux, frère. <rire> le mec, il m'a dit Tu peux me prévenir s'il y a un problème avec ta scène RP, tu peux genre faire un report après mais genre faut que tu la finisses, m'a bah, il va tout il va durer 8 jours. Putain il m'énerve Pascal Obispo là. Non mais il va me matraquer si je le l'appelle Pascal Obispo vraiment. On dirait <rire> un clochard là avec ma bière. En plus j'ai mis les mis l'expression euh, en gris sur mon visage. Je suis là je suis en train de se ma bière là contre le mur avec euh, la tête genre les sourcils un peu froncés tu vois. Mmh. <rire> Melly Drunk Je crois que j'ai bu un peu trop de, de dinos, you know Oh viens, viens je mange par terre et je dis que j'ai bu trop de bière Ah oh, j'ai pissé putain, j'ai peur que si je parte pisser il vienne me chercher Ah oh, putain il va venir me chercher, je vais me pisser dessus sa mère. Vous allez pas me chercher, je comprends pas Vas-y je vais pisser, je me suis mis sur les toilettes il y a... Ok, de vous acheter, là. T'as pas écouté J'ai dit il faut qu'on fasse négocier Monsieur Lee, pour qu'il ouais. qu nous fasse blanchir tous les trois. Mais blanchisse. moi, c'est impossible qu'on qu blanchisse, mec. Mais bien sûr que si, parce que si jamais on fait... reporter, on fait. Mais ta gueule, on s'en bat les couilles Ah si oui, on, le, si le... Lui, quand il m'a dit remporter... que je serais dans le cercueil, non Oui, si on fait reporter les menaces de mort, les couilles blessures, parce que moi aussi il me l'a dit, hein. si on fait reporter les deux menaces de mort et les couilles blessures, Mec c'est bon Le FDI il défonce le comico hein. Ouais Euh ouais le FDI défonce allez... le comico mec hein. eh, Romain ça. vous allez tous vous faire euh. Enculer en fait C'est pourquoi Par qui Non non Romain il va pas se faire enculer euh... Il était pas co coupé, coup pas d'ailleurs ce copain Ouais Ouais te pas de toute façon ça sert à rien le serveur compte Mais ton capitaine et tout mec ils vont aller... ils vont se faire enculer mec hein Quoi Parce ah, ouais, que certes j'ai 82 euros d'amende là Mais en fait c'est qu'il y a Menace de mort sur nous tu vois Ouais Y'a un mec qui s'appelle Shadow, euh, il m'a dit, euh, il m'a dit Wiki, je lui ai dit Wikipadia, <rire> après il m'a dit, tu vois ce cercueil là-bas, tu seras là-dedans, si tu continues, mais je lui ai qui... dit c'est confortable, un mec mais qui s'appelle qui... Shadow là, un mec qui s'appelle Shadow Mais in-game Mais oui, t'es con quoi Oui, mais trop con C'est bizarre, c'est un bizarre aussi Shadow Ah ouais, t'as raté le moment où il s'est fait banperme, euh, Johnny